Pompe à chaleur, comment ça marche Nous allons parler dans cet article d'une pompe à chaleur R.O. Mais le fonctionnement est identique quel que soit le mode de chauffage. Le principe de la pompe à chaleur est de récupérer les calories de l'air ambiant pour les transformer en chaleur et ainsi réchauffer le circuit de chauffage d'une habitation. Mais quel est le principe de fonctionnement L'élément indispensable du fonctionnement est le fluide frigorigène qui est introduit dans la machine. Ce fluide fait partie obligatoirement de la famille des HFC, hydrofluocarbures. C'est un gaz à l'état liquide. La pompe est composée de quatre éléments principaux. L'évaporateur, le compresseur, le condenseur et le détendeur. Fonctionnement Début de cycle, phase 1 le fluide, par l'action du ventilateur qui brasse l'air ambiant et le projette sur l'évaporateur, va se réchauffer, s'évaporer et se transformer en gaz. Phase 2. Ce gaz va être aspiré par le compresseur qui est entraîné par un moteur électrique. Après compression, le fluide gazeux est alors chaud et sous haute pression. Phase 3. Ce fluide gazeux chaud et sous haute pression est dirigé alors vers le condenseur où il va transmettre sa chaleur au système de chauffage eau ou air il va se refroidir et retrouver alors son état liquide Phase 4 À l'issue de cette opération le fluide passe dans le détendeur qui va faire chuter la pression et préparer le fluide à un nouveau cycle d'évaporation et ainsi de suite les cycles s'enchaînent ce qu'il faut savoir sur la pompe à chaleur. Ce mode de chauffage est idéal pour les régions où les températures hivernales descendent rarement au-dessous de moins 5 degrés centigrades. Ou du moins sur des périodes très courtes. Malgré tout, certains modèles sont opérationnels jusqu'à moins 25 degrés centigrades. Mais le rendement est moindre à ces températures. Il est donc important de bien choisir sa pompe à chaleur en fonction de sa situation géographique et du mode de chauffage choisi air, eau, chauffage au sol, etc. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtir sa maison -over ou bien bâtir maisonnet Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Pour un type participatif, rendez-vous sur ma page Tipeee www.tipi.com Daniel Marcelay. Merci.